Pause. La première question que je suis en train de poser, vous, en tant que musulman, euh, j'ai déjà suivi dans beaucoup de vidéos, les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort. Ok. Euh, et souvent, les gens en discutent, les gens en parlent. Maintenant, j'ai parcouru tout le Coran. J'ai fait mes recherches avec les savants, tout ça. Mm -hmm. Je ne vois pas. Pourquoi est-ce que les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort puisqu'il ne faut pas dire quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Il faut prouver que Jésus-Christ mm -hmm. n'était pas mort, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans n'importe quelle source. Est-ce qu'il y a-t-il un musulman qui puisse nous prouver que Jésus-Christ n'était pas mort, par exemple? Là, c'est ça ma, la, la question que je pose. Bon, voilà. Bon, euh, bon, tu veux commencer avec, avec, avec quoi d'abord? C'est ça la, la question que je pose. Non, non, je veux dire avec la, la Bible et le Coran. n'importe quel livre, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran. Bon, bon d'abord, euh, OK, on va aller directement dans toi-même ta Bible. Là, comme ça, pour que tu puisses comprendre un peu. Oui, oui. OK, euh, On va aller dans d'abord il va falloir qu'on euh, sache dans la bible là, nous savons nous savons bel et bien que euh, jésus nous a dit que de même que jonas fut trois oui. jours et trois nuits dans le sein de la baleine le fils de l'homme aussi oui. fera autant n'est ce pas oui oui donc maintenant euh, cette prophétie là dans Matthieu 12, 40 nous oui. montre exactement que que je vais lire ici en effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre maintenant, la question que moi je pose ici c'est que lorsque Jonas était dans le sein de la baleine nous savons très bien que Jonas n'était pas mort. Les trois jours et trois nuits qu'il a fait là-bas, il n'était pas mort. Donc Jésus dit que de même que lui, trois jours et trois nuits, lui Jésus, il va faire il, il cela dans la terre. Mais en même temps aussi, étant vivant. Donc la question qu'on pose ici, c'est la suivante. Jésus qui, qui nous dit ici que lui va faire ça. Pourquoi cette prophétie-là normalement, cette prophétie doit s'accomplir. Et lorsque tu vois les prières que Jésus a faites dans la Bible, lorsque tu vois, euh, comment on appelle ça, les supplications de Jésus, même dans Hébreu 5, 7, Hébreu 5, nous dit exactement que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Donc, selon la Bible, Jésus n'est pas mort. Et lorsque on voit, on va encore plus profondément c'est-à-dire, même euh, euh, euh, lorsqu'il était dans la lorsqu'il était dans la tombe, tout, voilà, lorsqu'il était dans la tombe et tout, voilà, tombe et tout euh, le, le jardinier même qui est ils ont vu Jésus, lui, il va venir nous dire que lorsqu'il va voir Jésus, il va, il va lui demander qui es-tu. Et Jésus va lui dire en même temps là-bas que quand, quand, quand ils vont voir Jésus, il va le dire automatiquement que, mais.. Euh, voilà, donc déjà dans Hébreux 5:7, Hébreux 5, 7, 5 7, nous, nous montre déjà automatiquement que Jésus a Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Et nous savons que euh déjà dans Hébreux 5, Jésus a été Jésus Jésus a été Voilà un peu Oh, oh, ok. Est-ce que, est que je peux rebondir? Oui, oui, oui. Allez-y. Ah. Bon, vous voyez, euh, je commence par le verset ici. Tu as, tu as dit Hébreu chapitre 5 au verset 7. Tu as dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Il y a une oui. virgule. Est-ce est que vous voyez les, les écritures que je suis en train d'afficher sur l'écran? Euh, oui, oui. Oui. Maintenant, la, la plus grande erreur des musulmans, ce n'est même pas l'erreur. Peut-être c'est la ruse. La ruse ou bien peut-être euh, euh, leur façon de mentir. Mm -hmm. ah, leur, leur façon de mentir les gens. Ils disent que, ayant été exaucé à partir de sa piété, à cause de sa piété, comme tu as dit. Et mm -hmm. puis ils s'arrêtent. là. Le, le verset continue. Hein. Le ok. Bref, 5, 7, ça continue jusqu'à en bas, on dit de sa piété, a appris, ça continue, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, voyez-vous, on n'a pas dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, ça s'est arrêté là, non, non, l'écriture continue, on dit qu'il a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Jésus a souffert quoi la Bible se répond à elle-même. Dans le même livre des Hébreux, on va voir Jésus a souffert quoi. Mm Hébreux -hmm. chapitre 2, au chapitre 2 au verset 9. La Bible dit ceci: "Mais celui qui a été rabaissé, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte." Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. <rire> on dit que Jésus a souffert la mort. Le, le, même, le même verset là, le même livre des Hébreux, On okay. parle Hébreux au chapitre 5. Maintenant, maintenant, la, la, la, Attends. Ou... chapitre 5, verset c'est verset, Celui qui dit dans le jour de sa chair, on dit « Ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent de la piété. or la phrase continue. Ça, c'est la malignité, ou bien ce qu'ils font, ce okay. sont les mensonges. Maintenant, donnent. Euh, maintenant, Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quand, euh, mais, quand mais quand en revanche, si quelqu'un l'honore et il fait sa volonté, il l'exauce. N'est-ce pas? Dieu exauce oui. toujours celui qui fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et la prière et, écrit. Une et la prière de Jésus dans Hébreu 5, 7 était 2. Je vais lire ici pendant sa vie terrestre, Christ présentait avec des grands cris et avec des larmes des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été sauvé à cause de sa piété. Voilà c'est ici. Moi, pour moi, pour, pour toi, c'est une virgule. Pour moi, c'est un point. Mais je ne sais pas comment que tu peux le, voir ici, mais pour moi, c'est un point. Le, Donc, le, le verset 8 oui. oui, dit quoi okay, mais Non. Moi, ce que je veux te faire comprendre, ici c'est que ici, là, on dit dans un Jean, Jean 9 Oui, non. Jean 9 non, non, le, non. Il nous dit que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils sont toujours exaucés. Maintenant, est-ce que Jésus, Dieu va accepter que Jésus vienne mourir pour quoi que ce soit Puisque, d'abord, c'est lui qui l'a envoyé. La venue de jésus si là, n'était pas devenue mourir pour quoi que ce soit. Parce que si la mort de Jésus est acceptée en tant que Jésus devait mourir, alors que, alors que Jésus devait mourir, alors qu'il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour la deuxième alliance. Donc, euh, si la mort de Jésus, normalement, c'est normal, qui a inspiré euh, euh, les Juifs qui l'ont tué C'est Satan. Est-ce que oh, l'acte okay. de Satan, c'est un bon acte C'est un acte démoniaque. Ok, ok. Je, je, je vais rebondir à tout ce que tu dis. Il n'y a pas de problème, allons-y. Ok. Ok. D'abord, je voulais d'abord couvrir, tu avais posé la question, le premier verset que tu avais donné, tu avais donné, tu avais donné le, le verset que Jésus a dit que sa mort sera comme... Donc, il a, il a comparé Jonas qui était avalé dans le ventre de poisson pendant oui. trois jours. oui ah, C'est là qu'on avait commencé. Il fallait aussi colmater les brèches là-dessus, puisque deux fois, les gens ne savent pas comment répondre à ce genre de questions. Mais nous, nous avons la connaissance oui, oui. Là, dans, là nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 12 Comme, comme on, était, on était là On dit qu'au verset 40 Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson De même le oui. fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Et oui, tu oui. as dit que Jonas était vivant, il n'était pas mort Non, ce n'est pas correct Jonas était mort Je vais répéter Jonas était bel et bien mort dans le ventre du poisson trois jours. Il était mort. Jonas était mort trois jours. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Il était né. Mais Jonas au me chapitre me 2. Me <rire> me dire, <rire> hein? Jonas au chapitre 2. Je suis en train de montrer le <rire> verset. Jonas dans le ventre du poisson. Il a, il a dit ceci. Il a dit. Jonas dans le ventre du poisson, il pria l'éternel son Dieu. Écoutez maintenant. Attendez, attendez. Ici, Attendez, Attendez. Oui. Jonas dans le ventre du poisson. Il pria. Tu vas me dire comment est-ce qu'un homme mort prie. C'est ça la question. Je connais ça. Je vais répondre. Il dit Allons-y terre à terre. Allons-y terre à terre. Allons-y terre à terre. Ici, oui, okay? oui. Quelqu'un oui. qui est mort là, c'est quelle prière il va faire pour que Dieu puisse le ramener à la vie? Ok, ok. Tu sais que même dans l'islam on vous apprend que les morts parlent, hein, lorsque tu meurs, non, il y a, a, il y a ce qu'on appelle les... les morts, on ne nous a jamais dit attends. que les morts prient là-bas pour, ah, pour revenir à la ah, vie. Ah, hein. On ne nous a jamais ah, dit ça. Attends, attends. Mohamed vous a dit que priez sur moi. Lorsque je serai mort, je vais commencer à prier pour vous. Et Surat 33, 56, vous priez pour Mohamed, vous dites que, que la paix soit sur lui. Tout Mais est-ce que Mohamed long... a dit Mais... que est-ce que Mohamed a dit que, mort. Lui, étant mort, là, il peut prier pour revenir à la vie? É, é, é, écoutez, mais pourquoi est-ce que vous priez pour lui? Non. Puisqu'il a dit que... Bénédiction. Tu ah, peux faire des... Tu faire de, Mais c'est nous, on fait. C'est pas le mot qui ah, a fait. Mais maintenant, écoutez, maintenant, nous sommes dans la Jonas, vie. Jonas n'a hein. pas demandé à quelqu'un de prier pour lui. Hein. C est, c est... Jonas... Toi-même, tu dis que Jonas a prié. Oui, oui. Il... Jonas, oui, oui, dans oui, le a prié. Du poisson, pria l'éternel son Dieu. Oui, il pria, puisque. est-ce était mort je, je, Oui, il était mort et il est ressuscité. C'est ce que je suis en train de lire ici, voyez-vous Donc, dans, dans ce, ce qui veut dire la prophétie de Jésus-là, c'est pas normal. Il était mort et puis il est ressuscité. Trois dans, jours. Donc, ce qui veut dire que Jésus a menti, selon toi C'est ce que je suis en train de lire que Jonas était mort trois jours et puis il est revenu. Écoutez maintenant. Oh. La, la, la Bible est là. C'est la Bible est là. Ok, ok. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'éternel son Dieu. Oui. Il dit Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein de mon séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Maintenant, tu m'as. Le séjour des de morts, c'est quoi Dans le séjour des de morts. De mort, c'est quoi? Mais là où il était. Oui, qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit dans le séjour de mort, il a crié. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait là au séjour de mort? Ok. Donc, donc, euh, donc, pourquoi maintenant, revenons, fais descendre. Oui. Fais descendre. Non, non, non, oui. non, non, descend, descends un peu. Non, fais, du moins, fais monter, je veux dire. Oui, je veux dire, fais monter. Voilà. Oui. On dit, Jonas, dans le vent de sa mère, pria l'éternel. Maintenant, moi la question, la question que moi je pose est la suivante. Est-ce qu'on peut être mort et puis toujours prier et puis revenir à la vie? Le verset là, le verset répond. Mais, mais il a dit qu'il était, était dans le séjour des morts. C'est-à-dire, oui, oui. là, là où les morts doivent être là, lui, il était là-bas. Mais est-ce qu'il était mort? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas si tu as dit ce que j'ai dit. Écoutez, écoutez, Jonas était mort. Il était dans le séjour de mort. Est-ce qu'il était mort? Où est-ce qu'il a dit que Jonas était mort? On dit qu'il était dans le séjour des morts. On continue. On continue. Écoutez. Au verset 5. Au verset 5. Il dit ceci. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Ôter la vie, c'est quoi? Ok, attends, attends. Aïe, Matthieu 12, 40. Redescendez, um. redescendez redes un peu. Allez-y, allez-y au, au début du verset. Voilà. Le chapitre 2. Ok. Attendez. Ok. Euh... Vous avez dit au verset 5, hein? Oui. Genèse 1, euh, 2. Ok. Je disais, je suis. Ok, maintenant, bon, je vais lire. Et de là, il fut venu un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le, dans le ventre de la baleine. Du vent du poisson, Jonas pria l'éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, ok, ce jour de mort, j'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme et dans la provenance de la mer et courant, m'ont envoyé toutes les vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je, je suis chassé Loin de, ton, loin de ton regard, mais je verrai encore ton sein. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la, jusqu la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les arbres s'enroulaient les, les autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre, tout le Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Quand mon âme était abattue en moi, OK, quand âme, je me suis la prière dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à ses idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je ferai le sacrifice avec un cri de reconnaissance. OK, l'Éternel parla au poisson et... OK, maintenant... J'ai vu ce que tu as dit, ok Je suis oui. d'accord, c'était écrit. Maintenant, euh, au verset 8, au verset 8, quand il dit oui. que « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. » Bon, sachant que lorsque l'homme meurt, l'âme, il n'est plus, plus dans le corps, c'est-à-dire l'âme quitte le corps, n'est-ce pas Euh, euh, Lorsque l'homme meurt, l'âme quitte le corps. Maintenant, ici, au verset 8, on nous dit que, Jonas dit, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel, et ma prière s'est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attardent à ces idoles, sans conséquence, blah, blah, blah, ok. Maintenant, moi, la question que moi, je veux savoir, ok? Dans, au verset 8, hein, Jonas 2, verset 8. Oui. Donc, euh, voilà, parce que... Euh, ensuite, d'abord... Ok, ça, c'est un autre truc. Voilà, donc... Euh, euh, voilà, au verset 8, comme je le disais, au verset 8, comme je le disais, Jonas dit que euh, euh, son âme était abattue en lui. Donc, lorsque l'homme meurt... Bon, ça, bon, pour toi, c'est au verset 7. Mon, mon âme était abattue... Euh, Pas ah, de problème, ça va. de moi, oui. voilà. Donc, que, donc, donc, comment est-ce que tu expliques cela Ok, je vais expliquer ça très bien. C'est ce que je dis, Jonas était mort et puis il est retourné à la vie. C'est ce qu'on dit. Il, non, il mais dit non, même... on, dit que, on dit que Jonas est retourné à la vie à quel moment Après trois jours. Le troisième jour, il était dans le ventre du poisson, il était vivant. Il était mort. C'est pour cela qu'il dit il était même dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, j'ai compris, compris, compris la des morts. De mort. Attends, <rire> je, je, je, vais, je, vais je vais renchérir avec un autre verset. Jésus a même expliqué la même scène de, de, de Jonas. Ça s'est passé dans le livre de dans le livre de Luc, au chapitre 16. Jésus a parlé de, une, une, une illustration rapide. Attendez, une illustration rapide. On va voir. Là, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 16, à son verset 19. On va voir ce que Jésus dit. Il y avait un homme riche qui était. Qui chaque jour mettait Luc, le livre de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16, au verset 19.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 Le pauvre Lazare. Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, mourut aussi et il fut enseveli. Maintenant, dans le séjour des morts, <rire> tous les deux se sont retrouvés dans le séjour des morts. Il leva les yeux, tandis qu'il était en poids au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi. Vous voyez ça, c'est dans le séjour de mort. Tu m'as posé la question, est-ce que okay. les morts parlent Continue, continue, continue, continue, continue de lire. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous voyons ici qu'ils étaient morts, puisqu'on dit, la Bible dit, le les pauvres le euh, riches. Aussi. le riche et le pauvre Donc, là, étant, étant dans oui. le sujet de mort Oui. est-ce qu'ils est qu sont revenus à la vie euh, la, la, la question que tu poses la question que tu poses s'ils sont revenus à la vie nous connaissons oui. que dans la Bible on nous parle que Lazare était revenu à la vie ça c'est la Bible qui nous dit ça la, le riche, on n'a pas parlé de ces riche ici on n'a pas parlé de lui. Mais ce que nous savons, le jour du jugement dernier, il va revenir à la vie. Puisqu'on dit, les morts en Christ vont ressusciter. Même oui. les autres morts là, oui. ils, ils, mort, ils vont retourner pour être jugés. Y compris nous aussi. Compris nous oui, aussi. Okay. Le jugement de nous, oui. va la... vous voyez, si ils sont revenus à la vie. Est-ce que le pauvre et le riche ici, là, ils sont revenus à la vie Attends, attends. Maintenant, dans le séjour de mort, puis si tu vas poser la question, est-ce qu'un mort peut prier? Mais nous voyons très bien ici que même le, le, le, le, le, le riche là qui était mort, il s'écria, « Père Abraham aie pitié de moi. » Il a commencé à prier à Abraham. C'est dans le séjour de mort. Maintenant, nous voyons ici Jonas qui était aussi dans le séjour de mort et il, il a... priait aussi. Et maintenant, Dieu l'a retourné à la vie. Il a remonté vivant du séjour de mort. Mais il était mort Comme Lazare, comme le riche Lorsqu'on entre dans le séjour de mort Cela veut dire qu'on est mort Séjour de mort ouais, Mais il était okay. en train de prier là, Comme Lazare la que était en train de prier La question que moi je vous ai posée Moi je vous ai dit Est-ce que Jean 9,31 Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux Oui c'est vrai, c'est la vérité C'est Amen Ok, maintenant Lorsque Jésus a prié avec les cris, est-ce que Jésus voulait mourir? Il ne faut jamais ajouter à la parole de Dieu, il ne faut jamais retrancher. Non, non, non, non je, je n'ajoute pas. En fonction de ce que Jésus faisait, avec les prix et les supplications, est-ce que Jésus voulait mourir? On n'a pas dit Jésus voulait mourir. Si, non, si, non, non, non c'est la, ajouter la parole. Une question. C'est une question que je pose. Est-ce que Jésus voulait mourir euh, euh, et puis il est en train de Amen. pas... Jésus priait. Donc ce qui, ce qui nous montre que Jésus ne voulait pas mourir au fait. Donc non, Jésus non, a non, on... pour qu'il soit sauvé de la mort. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit sa... qu'il soit sauvé de la mort. On n'a pas dit ça. Bon, attends, on va lire encore. Il faut répéter la Bible. On dit on, il priait à celui, à celui. Il ne priait pas pour qu'il soit sauvé de la mort. Jésus priait à qui? À celui qui pouvait il le priait... sauver, n'est-ce pas? Oui, oui, il priait à celui qui il pouvait le sauver Maintenant, de la mort. donc ce qui me dit que Jésus priait pour ne pas qu'il meure. On n'a pas dit ça. Ça, c'est ajouté. Si c'est pas, il est... il... Pas... pas ajouté. Écoutez, mon, ami. Mon, mon, frère, mon frère, on dit il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. On n'a pas dit il priait. Pour qu'il soit sauvé de la mort. Non, non, Il non, non, non, ajouter. non, On va lire ensemble. Écoutons. Oui. On dit Celui qui, dans le jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec des lames, c'est-à-dire Jésus pleurait même. Oui. Au fait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Okay. Virgule. Non. Quel que soit virgule, point, ou bien d'interrogation okay. okay. on dit... Ok. Jésus ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc ce qui, ce qui nous dit que Jésus même ne voulait pas mourir. Non, maintenant on n'a pas, pas écrit ça. Non, il n'a pas écrit. C'est Jésus à on a pas est... dit on n'a pas prier. dit qu'il ne voulait pas mourir. Si Jésus a... Bon, pour quelle raison Jésus pleurait Répétez ce que dit la Bible. Pour quelle raison Jésus a fait les prières et les supplications <rire> On a dit ceci. Celui dans le jour de sa chair, pendant qu'il était dans sa chair, oui. il y avait deux fois Jésus faisait des prières, des fois il pleurait, des fois il jetait des grands bon, cris, bon, bon, bon, bon, fois, bon, de, bon, des fois bon, il priait. Bon, là, là. Là, c'est un autre sujet. Parce que lorsque vous dites que Jésus priait, est-ce qu'un est Dieu peut prier à un autre Dieu? Mais, mais Allah, Allah prie, n'est-ce pas? Qui? Allah. Bon, on va, on va revenir à ça. Parce que là, là, pour le moment, pour le moment nous, sommes, nous sommes dans la Bible d'abord. On, on va y va aller à très bientôt. On va y aller à très non. bientôt. Mais là, ici. Non, là... non. Il n'y a pas de bientôt. Non, Je, non. une question, dans, oh. la, dans le Coran, Allah prie chaque jour. Allah. Il prie qui? ok Allah prie. Puis... Mais Allah n'adore pas. Ah, ah, ah, oh, oh, tu as un verset qui dit Allah n'adore pas. Mais Allah n'adore pas. Tu, tu as un verset qui dit Allah n'adore pas. Mais Ça, on te parle de on, de, on de Tu vois, tu vois les, les, les, les mouvements que nous faisons là. Les euh, le mouvement que... là, qui t'a dit de faire ce mouvement là? Ce sont vos <rire> mouvements, à lui. Non, je vais vous, te dire. Vous, je vais t'expliquer te, quelque chose. Oui. Tu vois, les mouvements que nous faisons là, non? Oui. On, là, on parle d'adoration. Mm. Là, on parle d'adorer quelqu'un. Mais par contre, Allah, lui, il n'adore pas quelqu'un. Allah, lui, il ne fait pas cela. Allah prie seulement. Voilà. Mais quels quel sont les prières? Quel, de quelles prières nous parlons concernant. la... Eh, eh, eh, eh, comment on appelle ça? Euh, dans la surah 33 au verset 56, ne me trompe pas. Ouvre la surah sura 34. Euh... Oui. Mais faut s'il te plaît, attends, attends, faut, il ne faut pas le truc-là. Je, je, je vais juste poser le volume. Je vais répondre à quelqu'un vite fait. OK. Olha lá, Oui, allô? Allô, mon oui, frère? Oui, je, je suis là, je vous entends. Oui, oui, oui, je oui suis oui. Là oui, on y va, oui. Ouais. Oui. Voilà, ah, je, vous je, vous suis en là, je suis là. Je vous entends très bien. Oui oui, oui, oui, oui. Vous voulez faire se dire quelque chose là? Celui qui, dans la juge de sa chair, est un président. Voilà. Bon, ça, ça, ça c'est Hébreu 5. Voilà, maintenant... Euh, donc, non, je t'expliquais. J'ai dit Allah, Allah n'adore pas. Maintenant, lorsqu'on parle, lorsqu parle de faire les bénédictions, Allah nous dit que Il dit, lui, Allah et ses anges, c'est-à-dire ils font des bénédictions. Non, non, ce n'est pas bénédiction. Salouna, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est Barak, Barouk, Barak. C'est sa bénédiction en arabe. Jusolli. quand on parle de Jusolli, là, c'est-à-dire une tradition de Jusolli. C'est-à-dire, c'est-à-dire faire des bénédictions sur le prophète. Non, non, non, non, non, non le mot là, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, bon, c'est bon, barak. Jusolli, ça veut dire quoi? Mais, mais, mais, mon frère. Comme toi, tu comprends l'arabe, you ça veut dire quoi? Non, non, non je, je, moi je ne parle, je ne je suis, je, je comprends les langues sémitiques. Ah, je ah, ne ben... parle pas spécialement arabe, mais le, toutes les langues sémitiques. Hein, toutes les langues sémitiques, je comprends ça. Mais je ne suis pas arabe. Donc maintenant, donne-moi la traduction de euh, euh, oh, Ok, puisque il, il, faut, il faut partir à la source. La source est là. <rire> Nous, on, on, doit, on doit lire ce que disent. Ce que disent les Écritures, je ne peux pas inventer. Hein? Puisqu'on va vous montrer, même dans le Coran, que Jésus est mort. C'est là qu'on va aboutir. Sur dans la... le Coran la... Oui, Jésus est mort. Bon, allons là-bas allons, allons là directement. Allons là-bas directement. Parce que j'ai l'impression. Tu veux rentrer dans le Coran Laissons la Bible. Allons dans le Coran. Allons dans le directement. Parce que c'est là-bas que tu veux rentrer. Je t'écoute. Oui, Allons-y. Oui, j'aime toujours partir là, là dans, dans le Coran. On, on, va, on va partir dans le Coran pour vous montrer que Jésus-Christ était bel et bien mort. <rire> Alléluia, j'aime beaucoup ça. J'aime démontrer avec le Coran, puisque un musulman, normalement, puisque vous, vous croyez dans, dans, dans l'islam, hein, alors, pour vous prêcher bien, on, va, on doit utiliser le Coran pour vous ramener à la Bible. C'est ce que nous faisons. Le Coran nous montre très bien que Jésus-Christ était mort. Je suis en train d'ouvrir le, le verset du Coran que nous allons voir. Nous, nous sommes dans la sourate on va partir dans la sourate 3, verset 55. Là où Allah a parlé que Jésus était bel et bien mort. Vous euh, euh, 3 what? Au surat verset 55. Surat, surat 3, verset 55. al Imran. Surat, surat 3, verset 55. Hmm. Tu vas me lire 3... ça. Oui, oui. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. Te euh, tu dis à, à ta vie quoi? Je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Est-ce que, oui. Est-ce que est-ce quand, quand nous mourons, là, Dieu, euh, Dieu nous élève vers lui? À, à, à, à, attends, tu dis qu'il va mettre fin à la vie, à la vie quoi? Il va mettre fin à sa vie terrestre. Est-ce que le mot terrestre, c'est une, une bonne version Mais, je, mais voilà ça, bon. bon comme toi, tu as, as les versions, versions. Moi, en tout cas, voilà, voici le Coran que je suis en train de dire ici. <rire> maintenant, maintenant, je veux vous prouver que le, votre Coran, là, c'est un faux Coran. On n'a pas dit vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. C est, c est, c est, ce n'est pas écrit dans le, le, dans le Coran comme ça. Ça, c'est le Coran -ce pour. Il pour... n'y oh, oh, a pas de mot terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. C est, c est, ce n'est pas, pas coranique. Ça, c'est un faux Coran. Et je vais démontrer ça tout de suite là. Je, je suis en train d'ouvrir le Coran. Je suis en train okay, d'ouvrir le Coran. Ah. Bon, ouais, est pourquoi est-ce qu'on a mis ça? C'est pour tromper les gens. Pour tromper, tromper, tromper les gens. Il n'y a, a pas de vie terrestre. Je vais mettre à ta vie terrestre. Le Coran Quoi La, à mon frère, attendez, je vais agrandir ouais, ça. Fais fais que que Le verset est là. Le verset est là. Je, je, le verset est là. je, je suis en train de. De, de, de, il, faut, il, faut, il faut que je puisse agrandir ça pour que tout le monde puisse voir. Alléluia. <rire> Alléluia. Ah. Alléluia. Ça, c'est sur la 3 verset 55. Puisque le musulman, le Coran que vous lisez, on n'a pas bien interprété ça. Écoutez, ça, c'est sur la 3 verset 55. Hein? Surat 3, verset 55, Al-Imran. On va partir. On dit ceci. Rappelez-vous, quand Allah a dit, quand Allah a dit, je vais vous mettre le verset. Comment est-ce qu'on a frère. écrit? Rappelez-vous, Allah a dit, ô oh, Jésus, je te ferai mourir de mort naturelle. Là, c'est le Coran. Qui a dit ça? Là, je, je te ferai mourir de mort naturelle. Il y a plusieurs versions de Coran. Il, y a plusieurs, il y a plusieurs du Coran. Quand Dieu dit, toi Jésus, version de Coran, je te fais mourir et je Mais te vers toi. C'est quel site ça là? C'est euh, Le site internet où il y a beaucoup de versions de Coran. C'est Allah qui dit J'ai beaucoup de versions. Je, je, je, je, je... Oui, oui, beaucoup de versions. On va, beaucoup on, de va, 20, on va partir là. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Ah, je suis en train de vous montrer. Ok. Comment est bon, que bon, Allah? Bon, bon, attends. il se a Allah. Il n'y a, a pas de mot. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Le mot terrestre, là, c'est un mot ajouté. Ce n'est pas dans le Coran. Hein? bon maintenant, allons-y allons dans la surate allons-y dans la sourate 4 à partir du verset 157 non, non, non, non attends, on termine d'abord avec ça non, comme tu dis que comme tu dis que ce n'est pas là-bas comme tu dis ce n'est pas là-bas non, juste une minute juste une minute j'ai cherché cette version de Coran ça ne s'ouvrait pas, Maintenant, je vois que ça s'est ouvert nous, nous sommes dans la sourate al-imran surate al-imran sera 3 au verset 55 on, on va au verset 55 euh, partons au verset 55 nous allons voir ah, ce que le mais, coran mais... Au verset moi, 55. Moi, tout le que moi j'ai ici là moi tous les courants ils disent les mêmes choses c'est toi seul toi tu... bon attends c'est qu'on va faire non non c'est qu'on va faire le mot là et puis on va prendre le mot en arabe et puis on va s'agirer comme toi mais tu as un terrain on va de. On va essayer de traduire ça pour eh, voir. Écoute, maintenant, regarde, ce, regarde la version du F. Non, écoutez, maintenant voici la version. Va, regardez, euh, si vous pouvez lire ça. Surat Amiran, verset 50. Rappelle-toi à quel moment Allah dit, Ô oh, Issa, en vérité, je te ferai <rire> mourir et te leverai à moi. Et je te purifie à ceux qui me croit et placerai ceux qui te soutiennent au-dessus de ceux qui me croient jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, vers moi sera le retour de tout. Puis je jugerai en vous, en ce en, ce en quoi vous avez l'habitude de différer. Maintenant, <rire> maintenant, moi je dis, toi, bon, Bon, franchement c'est la première fois que moi je vois voilà un site où il y a plusieurs il y a plusieurs versions du coran voilà c'est d'ailleurs le premier c'est le premier chrétien qui est venu me montrer cela mais par contre moi chez moi ici moi là, regarde moi chez moi ici là tous les corans que moi j'ai tous les courants là, oui. tous, tous les, les différents corans que moi j'ai que truc là tout est ici c'est la les mêmes et les mêmes significations pourquoi tu as enlevé ça là, je ne même pas? Qui t'a écrit ça là même? Ah, alléluia! Mais écoutez mon frère. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai dit que les gens qui connaissent bien les Écritures ne sont pas nombreux dans le monde. Ça, c'est le Coran. On dit que je te. Bon, attends. Bon maintenant. Bon maintenant. Moi, je te pose une seule question. Oui. Moi, moi, moi qui suis musulman, moi j'aime au courant. Oui. oui. Toi tu dis que ce que moi j'ai là, ce n'est pas ça. Oui, c'est une fausse version. <rire> je... Ah bon, attends, je vais te montrer la version, la version que tu as. Tu as cette version. Sur la 3 au verset 55. Hein. Bon, bon, tu vois, euh, j'aime toutes... <rire> attends, attends, attends. Attends, sur 3, verset 55, on dit ceci, rappelle quand Dieu dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Bon, bon, te bon maintenant, bon de... attends, attends, attends, la question que moi je te pose, pourquoi tu n'acceptes pas ça la vie, c'est l'autre que tu vas accepter? Attends, tu vois <rire> cette version, hein? regarde en bas, regarde en bas, le mot terrestre ici, ça, ça va disparaître ici. L'autre version du Coran, on dit, ainsi, Dieu dit, je mets un terme à ta vie. Un terme à ta vie. Bon, tu vois, que... bon, bon tu vois maintenant que, bon, bon, regarde. Attends, une main autre main. version. Une autre version, on dit, je suis celui qui met fin à ta vie, qui t'élève vers moi. Une autre version bon, qui bon, dit, bon, je bon, regarde. mets très fin à ta vie et je verrai vers moi. Une autre version dit, je mets fin à ta vie et je t'élève vers moi. Donc, vous les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça pour tromper les gens. Juste pour lutter contre la vérité. La vie, ta vie terrestre, le mot terrestre ici, ça n'existe pas là-bas. Ils ont fait ça pour tromper les gens. Maintenant, écoutez, Alors, je, je, je vais juste <rire> te donner un, un petit briefing pour tromper les gens. Écoutez, maintenant, maintenant Attends, je vais te montrer. On peut partir même dans les J'aime utiliser les tafsirs. Oh, le frère est, est parti. Je ne le vois pas. Son image a disparu. Je ne peux pas l'attendre. Alors, oui, oui. Alors, alors. alors. Il, y a, il y a quelque chose qui fait écho là. Oui, oui. Je, je disais ceci. On peut oui, partir oui. même dans les tafsirs. Les grands savants de l'islam, ils nous ont expliqué ce verset, ce que ça veut dire, le mot tawafika, qui veut dire mourir, ça ne veut pas dire vie, vie, vie terrestre là c'est pour tromper les gens, on a les tafsirs, les grands tafsirs des musulmans surat al-imran au verset 55, on va voir ce que les grands tafsirs ont dit, les musulmans comme Kurtoubi Ibn Katir, uh, Suyuti, Ibn Adjar Askalani on va voir ce qu'ils nous ont dit ah, hein? écoutez maintenant le. Là, là c'est sur les tables. Attendez, attendez, par... attendez. Attendez, attendez, attendez. Oui. Attendez. Oui. Voilà. Je veux qu'on soit clair, ok? Oui. Moi, moi, moi, je suis en train de parler. Attends. hein. Oui. Euh... Parce que là, je suis en train de partir dans, voilà, dans, dans, dans, dans le truc avec toi. Euh... Mon frère, attends, s'il te plaît, demande une seconde. demande une seconde, pardon. Ah, ouais. Tu vois que oui, je suis un peu. Oui. Excuse-moi. Attends. Oui. Allô, frère Oui, alors allo. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, voilà. Au fait, oui, ça, ça c'était une, okay, une parenthèse. Maintenant, je voulais te signifier un truc. Tu as vu que au début, là, il a été dit, allons dans la Sourate 4 à partir du verset 157, n'est-ce pas On va partir -tout, bon. dans, dans tout le surat. Écoute, écoute, écoute, écoute, dans ce verset-là. Oui. Dans Ce verset là, parce que je voulais dire voilà, je veux qu'on ait changé un peu plus parce que je pas. maintenant je vais te dire lorsqu'elle a dit je vais me faire à ta vie terrestre parce que j'ai la soirée devant moi, il va me faire à sa vie terrestre, mais quel que soit le fond, il n'y a pas de mots terrestre. dans la soirée 3 à partir de 55. Euh, je vais te donner euh, le truc disant dans ton, dans ton verset on dit rappelle-toi à quel moment euh, euh, euh, à quel moment Allah dit, Oh Issa, en vérité, je te ferai mourir. Issa va mourir? Oui. quand tu es d'accord que Issa va revenir, n'est-ce pas? Oui. Moi je suis d'accord que Issa va revenir. Donc, quand euh, Allah dit, euh, Il va me écoute, écoute. C'est un peu différent, écoute. oui. Allah va, oui. euh, Jésus va revenir. Pour qu'on puisse savoir que Jésus n'est pas mort là. On va aller dans la Sourate 4 à partir du verset 157. Sur le salat, effectivement, Jésus va mourir. Quand Jésus reviendra, il va mourir. Il va, mourir. Il va même faire sa vie terrestre. Non. Et puis, eh, à, à, attendez. Euh, oh, oh, oh, je, je voulais donner ce que disent les tafsirs, les savants de l'islam, ce qu'ils ont dit. Non, non, non. Je ne dis pas Attends, attends. Jésus va mourir. Effective, Jésus va mourir, quel que soit le... Mon frère, tu drop something. Thank you. Man. I don't know what it is. Yeah. Okay. Tu vois, non, je va mourir. Ça, ce n'est pas un doute, je va mourir. Maintenant, il a dit, alors à la sourate 4, à partir de 157. Parce que là, là, il va falloir que maintenant, on, on, on, on, on puisse quitter dans les trucs. Alors, dans la sourate 4, à partir de 157. Ok, ok, on va y aller. <laughs> écoutez, mon frère. Nous, nous sommes là pour démontrer la parole de Dieu. Surat 4 au verset 157. Je connais la, cette surat-là très bien. On dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, tout ça. Hein? Mais c'était un faux semblant. Euh, euh, je, je connais ce, cette surat-là. Il <rire> hein? euh, faut prendre, comme tu connais. Oui. Surat 457, à cause de leur parole, les Juifs, hein? ici, la Sourate parle des Juifs, leurs parole, Ils ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans la certitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont pas tuer. Ils ne l'ont pas certainement pas tué. C'est ça. Maintenant, 158, <rire> maintenant 158, oui. 158. 158. Oui. Le verset suivant, 158. Ok, on y va. Mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. Ok. Maintenant, ce qui, okay. qui le verset d'ici, tu es d'accord avec, tu n'es pas d'accord voilà le Coran qui dit qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Mais les Juifs n'avaient jamais tué Jésus. C'était les Romains qui l'avaient tué. Euh, la Bible dit que Jésus hey, est a... Mon... Est-ce que, est que vous comprenez? Hein? Qui, qui, qui, qui est-ce qui, qui, est qui a lapidé Jésus sous prétexte qu'il blasphémait? Euh, euh, euh, écoutez, le verset dit « ceci. Les Juifs disent que nous l'avons tué. Or, c'est fois, les Juifs n'ont jamais tué Jésus. C'était les que, Romains. Qu Est-ce de... que, qu est que, est que les Juifs n'ont pas lapidé Jésus? Oui, ils l'ont lapidé. Est-ce qu'ils est étaient d'accord avec ce que Jésus disait? Euh, il y avait une partie des Juifs qui, avaient, qui étaient d'accord, comme les disciples et les autres, et les autres n'étaient pas d'accord. Ok. Donc, maintenant... Ah. Dans La Bible, d'après vous, parce que la Bible dit deux choses en même temps. Est-ce que Jésus était mort ou bien Jésus n'était pas mort? Mais il était mort, tout, tout le, toute la Bible parle une chose. Bon, bon, bon. Que non, Jésus non, non, non, Il était mort. Écoutez maintenant le verset ici. Le verset ici qui montre que le juif n'avait pas Dieu, Jésus, c'était les Romains. Nous sommes dans Acte des apôtres au chapitre 23. Acte des apôtres au chapitre 2 au verset 23, on dit ceci, cet homme Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. On l'a fait mourir qui a fait par mourir? Le, la main des impies. Les juifs, les juifs, qui qui fait que mourir? vous l'avez fait mourir. Les juifs, ont le fait mourir et par la main mourir? des impies. Maintenant, elle oui, a dit -Di, dans, -Di, dans, -Di, dans le courant que ils ne l'ont ni tué. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut. Il, il faut retenir ici. Allah dit dans le courant que Jésus, ils n'ont ni tué Jésus, ils n'ont ni crucifié Jésus. Mais, oui, mais cela n'était le... qu'un faux semblant. Mais, mais écoutez, c'est ce que je suis en train de dire que je suis en train de dire que. Ils l'ont fait mourir par la main des Romains, la main des empires. Les empires... Okay. Comme eux, depuis tous ces gens, c'était là... Ils travaillaient pour l'Empire romain. Frère, que ce soit oui. les Romains, que ce soit les Juifs, le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Est-ce que ça, est ce que, est que le Coran dit là, c'est vrai ou c'est faux? Euh, non, non, non, non, non, non, écoutez, écoutez, d'abord, pour... pour euh, Parler d'un fait, il faut demander aux témoins, les témoins qui étaient oculaires. Le, le Coran n'était pas là. Muhammad n'était pas là. Il faut demander aux témoins qui étaient là. C'est pour cela que je te dis dans le Coran, on dit que je vais te faire mourir et puis t'élever vers moi. Moutawafika, c'est faire mourir. Jésus était mort et puis Dieu l'a élevé. a dit, dit là, Je le... vais te faire mourir. Elle a dit Je oui. vais te faire mourir. Mais Jésus n'était pas mort. Concernant, concernant la Surah 4, verset 157. Il dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Et Allah dit « je vais te faire ». C'est-à-dire parler, parler dans le, est dans le futur. « Je vais te faire mourir ». Non, non, non, attention. Le verset que tu vas donner, c'est un beau verset. Hein. Sourate 4, verset 158, on dit « Dieu l'a élevé ». Mais avant de l'élever, il y a quelque chose. On dit ceci, il dit que « je vais te faire mourir et puis je vais t'élever vers moi ». Donc, d'abord, tu, tu dois mourir et puis être élevé. Donc, pour être élevé, il faut d'abord qu'il qu soit mort. C'est le Mais oui, il a dit. Mais oui, il a dit, elle a dit, je vais te faire, je vais te faire mourir. Oui. Maintenant, la Sourate 4, écoute, la Sourate 4, verset 157, dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Mais selon la Bible, selon la Bible, Jésus est mort sur la croix, n'est-ce pas oui oui. Mais le Coran dit que c'était un faux ça. ils ne l'ont pas tué. Donc déjà le Coran nous dit qu'ils bah, ne l'ont pas tué ce jour le jour euh, là euh, ils ne l'ont pas tué. Euh, euh, écoutez à, à, entre le Coran et la Bible qui était témoin qui qui était témoin oculaire entre les deux puisque il faut demander aux témoins oculaires, les témoins oculaires, qu'est-ce qu'ils disent les puis, oculaires, qu'est-ce qu'ils disent ah, ah, ok. Je vais te donner même vos propres savants, vos les propres savants. Je te lis Ibn Kathir. Ibn Kathir a, a expliqué ce verset ici. Là, c'est le tafsir de pour Ibn Kathir. Le, le, le nom de Ibn Kathir est là. Fais, fais, fais ce que tu fais. fais, fais, fais, fais Ibn Kapir est là. Il est en train d'expliquer la surah 3 au verset 55. Il dit ceci. Il a dit ceci. Euh, Ibn Abbas a expliqué, je prendrai ta mort. Ta mort, il a expliqué. Il a expliqué sous l'autorité de Wahab Ibn Munabi. Il dit ceci. Dieu l'a pris trois heures du jour. Bon, ça, c'est sur le musulman qui, qui commence maintenant à spéculer que Jésus, il dit que les, les chrétiens prétendent que Dieu l'a fait mourir pendant sept heures. Il commence à spéculer. Ça, c'est Ibn Kathir. Maintenant, il dit ceci. Ibn Ishaq Bishr a dit sur l'autorité d'Idriss, sur l'autorité de, de Wahab, que Dieu l'a mis à mort pendant trois jours. Puis il l'a ressuscité. Il a ressuscité. Ça, c'est Ibn Kathir qui dit ça. Il a, Ibn Kathir lui-même, votre savant, a expliqué que Dieu l'a mis à mort. Il a mis Jésus à mort pendant trois jours. Attends, Ibn Kassi Kassi il a a ressuscité. Ibn Kassi a dit quoi? <rire> Ibn a dit quoi? C'est Ibn Kathir. Ibn Kathir a expliqué. Il a dit ceci. Il faut, faire, faut faire et, monter, je vais dire. Ishak Ibn Bish Ibn Bish a dit sur l'autorité d'Idriss la, la, sur l'autorité d'Abohab, Wahab Dieu l'a mis à mort pendant trois jours. <rire> Hé hey, Seigneur! Puis la ressuscité, puis ah, ah, puis la ressuscité euh, où c'est, puis la ressuscité, il est mort, il est mort. Mais oh, attends, où tu enlèves avec tes trucs là <rire> C'est le livre de Ibn Katir, le livre là, Ibn Kathir Ok, bon On explique <rire> <rire> la sourate la, la sourate <rire> Al <rire> <à> Imran. Bon <rire> attends. <rire> Et ça, c'est le site internet de l'Arabie Saoudite. Est-ce que, est que la soirée de dit... Nisa, oh, au verset 157, c'est que la soirée ah, de dit est-ce que c'est le bon. c'est fou <rire> Donc, Écoutez, écoutez, mon frère, il faut lire très bien, lire entre les lignes. Entre les lignes. Moi, je te dis, le savant de l'islam, on a comme Ibn Kathir, j'ai lu, j'ai lu. Un bon livre d'Ibn Kathir qui est appelé Al-Bidaya -Al al-Nihaya. -Al <rire> la, la fin, le commencement, tout ça. Al-Bidaya al-Wal-Nihaya. Il, il a parlé de beaucoup de choses là que les gens ne, ne comprennent même pas. Hein? Là, ce sont les livres d'Ibn Kathir. Je peux te faire, faire sortir Ibn Adjar Askalani. Je peux te faire sortir Kourtoubi, Tabari. Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. tous ces gens-là. Ils ont parlé de la mort de Jésus. Jésus était bel et bien mort. Hein? Bon, bon, bon, maintenant, euh, oui. il a dit, la surat 4, verset 157, là. La sourate 4, verset 157. Là, la, la, 4, verset 150. Ah. É, écoutez, je te, je te donne... Ça, c'est Tabari. Ça, c'est Tabari qui a parlé aussi de cette sourate. Là, il dit, il dit, quand Dieu dit à Jésus... « Je te ferai mourir et je te ressusciterai vers moi. » Dans ton Coran, on attends, a dit « Je vais te faire attends, mourir. » Attends, de, euh, attends, quoi, mon frère, la mort attends, mon frère, attends. Attends, je... attends, on va, lire, on, va, on va lire le français. Elle a dit « Je te ferai mourir. » Est-ce qu'il est mort? <rire> et qu'est-ce que Yves a dit? Et, et regarde, et regarde, non, je ne veux pas parler, je veux pas parler en, regarde. On va, on, va, on, va, on va être un peu plus sérieux maintenant, ok? Parce que là, là, de, oui. depuis là je suis en train de vous donner le truc pour que vous, vous essayez de comprendre. Mais je vois que vous voulez partir avec ce qu'elles qui, ont dit. On va aller, on va lire la lecture même du courant. Allons-y. Retourne, retourne, retourne dans le courant. On va bien se comprendre. Oui. Retourne dans le courant. On va bien se comprendre. Oui. Ok. Je dis, Allah dit. Non, mais non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est oui. dans toi-même, toi-même, tu avais pris premièrement. Oui. Oui. Donc, <rire> le musulmans Voilà. Ils, ils sont dans une incertitude Attends, attends, est... attends, attends. Mon frère. Attends. Parce que là, là je ne suis même pas au avec toi. Donc. Là, là on, va, on va être un peu plus sérieux. Ok? Oui. Elle a dit. Oui. En vérité, je te ferai mourir. Quand il dit je te ferai, on parle de quel temps Le futur. Ok. On parle du futur, non Oui. Il a dit que je te ferai mourir. Oui. Donc Jésus, Jésus doit mourir, ce qui est clair. Et puis Et puis Et puis je te ferai mourir et je te lèverai vers moi. Est-ce que, est que Jésus a été élevé Mais est-ce que Jésus est mort déjà oui. Non. <rire> oui, on dit ceci. Suis... Écoute, faut lire le. a dit, je te ferai. On te parle du futur. Je te ferai oui. mourir. Et puis ah, va tu vas élever. <rire> écoute, elle a dit, je te ferai mourir. Je te ferai. Oh. On parle oui. du futur. Oui. Jésus doit mourir. <rire> oui, oui. oui Jésus je, je doit mourir, n'est-ce pas oui. Maintenant, d'après vous, on va supposer, voilà, ok, vous dites que la Bible est venue avant le Coran, ok. Mais là, nous, on parle de l'Évangile et non la Bible. Maintenant, la Bible est venue avant, avant le Coran. Maintenant, quand, quand le Coran vient, le Coran parle maintenant du futur. Le Coran dit, je te ferai mourir. cest le Coran oui. est en train de parler dans le futur. Il dit, je te ferai mourir et je oui. te lèverai vers moi et te purifier. Tu vois, on, on dit le Coran est que dit, rappelle toi il a dit ceci. Rappelle-toi à quel moment a dit dans le passé, lorsque le passé. Non, que Allah a dit, en vérité, je te ferai moment, mourir. Écoute, effectivement. Mais, Allah mais, mais, mais, mais Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Dieu n'a pas dit que Jésus est venu pour mourir. Maintenant, il les rappelle est le rappelle où C'est quel rappel Il rappelle où il a, pas là, Jésus Il dit Rappelle-toi ce que je t'ai dit, je te ferai mourir. Et, et, et quand est-ce Allah a dit ça dans quel livre Rappelle, lorsqu'on dit rappelle. dans les là, on l'a non pas de l'évangile de Jésus, on, on ne parle pas de la Bible. Écoutez, lorsque Allah dit Il rappelle, je dis Je te rappelle à quel moment Allah dit. Il okay. a dit. Il a déjà dit ça. D'abord déjà, d'abord déjà, déjà c'est le prophète Mohammed qui nous, qui, qui, est en, qui est en train de nous transmettre ce que il a reçu, n'est-ce pas Oui. Maintenant, nous, en tant que musulmans là, nous croyons au fait que Jésus va revenir. Et lorsqu'il revient là, c'est en ce moment là maintenant qu'il va venir mourir et puis maintenant Allah va le lever. Est-ce que tu comprends euh, tu as un verset? Moi je, te parle, moi, je te parle de la croyance islamique. Moi, je te parle de la croyance islamique. Il faut donner la preuve. Ce que tu dis, tu donnes aussi la preuve. Mais je, en, je, je ne te parle pas de... Voilà, voilà ce qui a été écrit dans le courant. Mais, écoutez, écoutez. Nous, nous, nous voyons vos savants. <rire> J'étais lu. lui. Moi, moi, je, suis en, moi je, suis je suis en train de ce que le prophète est en train de nous enseigner. C'est dans il quel verset Il ça fait partie des signes de la fin du temps. Oui. Est-ce tu comprends ah, Écoutez, je, je, connais, je connais très bien de quoi je suis en train de parler. La souris dit ceci, il il va, Jésus va mourir et puis Dieu va l'élever. Est-ce que Jésus a été élevé, oui ou non Oui, puisqu'on a dit qu'avant d'être élevé, il doit mourir. On dit, je te ferai mourir et puis je vais t'élever. L'élévation vient après la mort. Maintenant, vous, dans votre courant, vous dites que Jésus a été élevé avant la mort ou bien après la Maintenant, mort. Est-ce que, est que Jésus fait partie des signes de la fin des temps, selon l'islam? Selon oui, oui. C'est écrit dans le surat de Zulkruf, surat mais 43. Je connais si. ce... Je, Maintenant, attends. Je, je Maintenant connais. attends. Maintenant, attends. Puisque... D'après l'islam, c'est Jésus qui viendra juger l'humanité. D'après l'islam. Attends, attends. Jésus attends. vient juger l'humanité. Non, non, non, attends, s'il te plaît. Attends, on va aller doucement. Dans la sourate 4, au verset 157, il dit qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'est qu'un faux semblant. À travers ce verset-là, est-ce que Jésus est mort Le verset, Ce verset-là dit que les Juifs ne l'ont pas tué. Et ne l'ont pas crucifié. Est-ce que est Jésus que est mort verset? Attends. Quel que soit les Juifs, quel que soit eh, eh, eh, les Roumains, quel que soit qui que ce soit, est-ce que le verset nous dit que Jésus est mort Dans ce verset-là, Jésus n'est pas mort. Merci beaucoup. Maintenant... Jésus est mort mais... ici, sur l'âme de 33, 55. Frère, attends. attends. C'est là que Jésus est mort. Ah, non, elle a dit, je te ferai... Frère, on ne parle du futur. On dit, je te ferai mourir. Tu dis que Jésus est mort est-ce que. Qui, que disent les savants? Mais moi, je te parle de. On dit, Jésus va mourir. Qu'est-ce que dit le Coran? Écoutez, <rire> le Coran dit ceci. Uh -huh. Le Coran dit, je te ferai mourir et même je te élevé. Je vais te attends, attends, moi, en tant que. que musulman, élevé? Attends, moi, en tant que musulman, si moi, oui. si moi je vois l'interprétation de ce que le Coran me dit, et puis l'interprétation de ce que. C'est-à-dire. Un savant me dit, lequel de' démons je dois prendre é, é, é, é, Écoutez, écoutez. Lequel des de <rires> démons je dois prendre nous, nous sommes en train de parler sur l'écriture ici. Nous sommes en train de parler sur l'écriture. Là où on dit ceci, je vais t'élever vers moi. Hein? Mais avant l'élévation, il doit mourir. Est-ce que Jésus a-t-il été élevé dans le Coran Qu'est-ce qu'Allah a dit dans la soirée dans la 157? Parce... Hein? On doit, on doit l'attendre. Oui. Attends, attends, frère, attends, attends, attends, Oui. Je train de répondre. Oui. Frère, attends. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui appelle sur mon téléphone. ça. <rire> attends, attends, attends, attends. <tellement> Allô, salam, m'a l'écoute. Oui allô le téléphone son téléphone avec moi son téléphone avec moi comme tu l'appelles son téléphone est avec moi hein. est avec moi je en bas là Allô Oui tonton Non voilà il y a femme il y a femme il voilà, y a moi. Non, tonton voilà il y a femme Non tonton il y a femme il y a femme salam alaikum. rhamatoullahi wa Allô mon frère. Oui, oui, alors Il faut m'excuser. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Ah. Donc je disais que... Là, là, nous sommes dans le Coran. Le Coran dit oui. dans la sourate 4, à partir du verset qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Donc là-bas, là, il faut retenir que Allah dit que Jésus n'est pas mort. Maintenant, dans la sourate 3, au verset 55, on dit que... Je te ferai mourir. Je te ferai mourir. C'est-à-dire, Allah va, va le tuer. Quand il va revenir là, déjà, tu es d'accord avec moi que Jésus doit revenir. Il fait partie des signes de la fin des temps. Donc, lorsque Jésus va revenir maintenant là, c'est ce moment-là que Jésus va mourir. Et si il met maintenant là, Allah va le lever, maintenant au-dessus de ceux qui n'ont pas couru en lui. Non, non mais, mais, Mon frère. Et, et, il ne faut pas faire dire le Coran ce que le Coran n'a pas dit. On n'a pas dit. Lorsque Jésus va revenir, c'est alors qu'il va mourir. Il faut nous donner le verset. Bon, attends. Bah, bah, attends. Est-ce que Jésus ne fait pas partie des signes de la fin des temps bon, Mon frère, j'étais déjà répondu. Donne-moi le verset qui dit Jésus a été élevé au ciel et puis il reviendra mourir et puis Dieu va l'élever pour la deuxième fois. Bon, pourquoi ça, ça, fait. Jésus fait partie pas, des signes de la fin des temps il ne faut pas ajouter à votre Coran. Pourquoi Jésus dit pourquoi, pourquoi le Coran dit que Jésus fait partie des signes de la fin des temps Mais euh, Mohamed a expliqué ça que Jésus va revenir pour juger l'humanité. Mais pourquoi tu dis que mais pourquoi tu dis que euh, comme on appelle ça Jésus ne va pas revenir Jésus euh, d'après la Bible Jésus va revenir. D'après le Coran d'après le Coran Jésus, Jésus ne revient pas. D'après le Coran, on dit ceci, Jésus va revenir, et il est le signe même de la fin. C'est lui qui connaît, il connaît même la fin. D'après le Coran, il dit que Jésus connaît la fin, la fin du, du monde. Il connaît, et c'est lui qui vient juger même l'humanité d'après ce que Mohamed vous a expliqué. Merci beaucoup. Merci. Donc, toi et moi, nous sommes d'accord que Jésus va revenir, selon, selon, selon la croyance chrétienne, Jésus va revenir serait la croyance islamique. Maintenant, on nous dit que le Coran dit je te ferai mourir. Là, nous sommes en train de parler du futur, n'est-ce pas? Écoutez, le verbe dit rappelle-toi quand Allah dit je te ferai mourir. Allah dit à Et qui puis je vais t'élever. Allah dit à qui? Quand Allah dit... À, il dit à Isa, rappelle-toi à quel Et moment dit, mon frère, attends, elle attends, dit, attends, attends. Oh Isa, frère, en vérité, mon frère, mon frère. Oui. Mon frère. Oui. Regarde, euh, attends, je, je dois remonter là parce qu'il y a mon nom qui est venu là, là, là. Euh, je, on va, on va devoir laisser pour, pour une prochaine fois, ok, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Voilà, peut-être demain si après... j'ai le temps, demain si j'ai le temps, je te fais signe. Ok, pas de problème. Il est déjà deux heures du matin ici, presque 3h voilà. du matin. 3h du matin. Effectivement. Ok, ok. Tu veux faire signe quand tu es prêt, on va débattre. Il n'y a pas de problème. Ok. Ok, okay c'est bon. Okay, Allez, merci bon. beaucoup. Ok, shalom à tous. À la prochaine. On va parler sur la parole de Dieu pour éclairer tout le monde. <rire> vous voyez, ça, c'était une démonstration de la parole de Dieu. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Là, c'est notre numéro pour ceux qui veulent débattre avec nous, qui peuvent rejoindre euh, au téléphone, tout ça. On va envoyer le lien pour débattre sur la parole de Dieu. Et on a beaucoup, beaucoup de choses à enseigner.